On va parler euh, de, des découvertes ésotériques que tu as faites sur la France euh, et en quoi elles amènent euh, une perspective évolutive pour notre monde. L'histoire ancienne, très ancienne puisqu'on monte à l'histoire biblique, rejoint l'histoire du Moyen-Âge et rejoint l'histoire de nos récents gouvernants et, et même actuels. Et donc là il y a des enjeux de géopolitique euh, cachés euh, qui, qui sont derrière tout ça. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il y a effectivement une forme de volonté magique à inscrire comme ça la Jérusalem céleste sur la France, probablement en espérant que euh, ben, les, les bontés divines fassent que la France devienne la nouvelle Jérusalem. C'est ça l'intention, hein, elle est là. Donc on peut le dire aussi aux gens d'aujourd'hui. Le rôle de la France est d'être celle qui porte la bonne nouvelle moderne. Bon. C'est devons intégrer donc euh, évidemment les sciences modernes également, on ne peut pas que, rester que dans le passé. Cette fois, on va parler euh, de, des découvertes ésotériques que tu as faites sur la France euh, et en quoi elles amènent. Euh, une perspective évolutive pour notre monde Alors, découvertes ésotériques parce que cachées, mm -hmm. parce qu'avec un sens ésotérique, mais euh, sont des découvertes factuelles. Donc, ça, vous bon, avez regardé quelques-unes de mes vidéos, on en a déjà parlé. Euh, ce qui ne l'aurait pas fait, il faut qu'il voient, parce qu'on a vraiment des faits, des faits concrets, des emplacements, des distances, des altitudes, qui fait que le caractère caché est indéniable, mais c'est concret, c'est factuel, même si c'était subtilement caché. Alors, le sens que ça a pour notre époque, euh, bon, évidemment, je l'interprète, mais euh, après avoir découvert tous ces lieux, tous ces alignements, on est vraiment dans quelque chose de position de plusieurs symboles sur le, la terre de France, et euh, la traduction que j'en fais, l'interprétation que j'en fais, c'est que euh, ces, ces symboles, l'utilisation de ces symboles, nous donne, nous enseigne euh, les, les voies du cheminement intérieur, les voies du cheminement spirituel. Alors il y a une subtilité, parce que je découvre deux œuvres différentes, une qui est plutôt faite par les rois, euh, avec sans doute les bénédictins, et là on a un symbolisme chrétien, mm -hmm. donc ça passe dans des monuments chrétiens, des cathédrales, le Mont-Saint-Michel, la cathédrale de Bourges d'Amiens, euh, la Sainte-Chapelle à Paris, etc. Donc on a des, des monuments religieux, mais le testament spirituel des Templiers, c'est comme ça que je le nomme, cette œuvre ésotérique des Templiers, euh, elle ne passe pas dans des bâtiments, elle ne passe que dans des lieux nommés. Des, des lieux dits, des, des petits bourgs, des villages, etc. Et c'est le fait de euh, relier entre euh, tous ces lieux et de comprendre que les noms ont une signification qu'on finit par se dire mais il y a un ordre, il y a une succession logique et que cette succession logique, alors, et c'est là que la pensée symbolique est intéressante, parce que c'est pas que de la rationalité, il faut ouvrir l'intuition, il faut se dire, tiens, mais c'est sans doute ça, mais peut-être pas. Et là, chacun pourra avoir une part interprétative qui lui sera libre. Mais en tout cas, ma part libre à moi m'amène à, à y trouver, euh, sans aucune difficulté, les étapes du cheminement spirituel, du cheminement initiatique, correspondant notamment également euh, aux étapes de la transformation alchimique. Et, et donc le sens que ça a, c'est que les anciens nous ont laissé traces cachées, symboliques, de ces enseignements du cheminement intérieur. Et personnellement, je, je ne peux pas voir de hasard au fait que c'est maintenant que ces enseignements ressortent, puisque c'est maintenant que notre monde a besoin de retrouver les voies d'avoir plus d'enseignements sur c'est quoi ce cheminement intérieur, par où ça passe, par quelles étapes, quelles sont les étapes incontournables. Et alors là, c'est sans doute aussi mon influence spirale dynamique, yin-yang, mais... J'y ai vu, et ça apparaît de façon assez évidente quand on observe les lieux, un équilibre du masculin et du féminin, et une progression entre l'aspect incarné, matériel, petit à petit, vers la dimension spirituelle et sacrée. Donc, euh, ce que l'on peut dire du sens que ça a, c'est que, ça fait partie des, des vieilles choses que les anciens nous ont laissées à disposition. Mmh. Certes, celle-là, c'était cachée, mais pour nous révéler qu'ils euh, avaient compris les routes du cheminement intérieur entre, on va dire, le terrestre et le céleste, euh, et qu'ils voulaient en laisser une trace. Et, et, et cette trace, pour moi, évidemment, elle est fondamentale. Elle m'a permis de, de retravailler mes, mes propres croyances, mmh. euh, de revisiter des choses euh, que, que je n'imaginais pas du tout. Hein. Et, et, et après, ben, le lien avec les sciences humaines modernes peut se faire assez facilement, et, et c'est ça qui est, un, est passionnant en fait dans ce que je fais, c'est de se dire, ben, je ne suis que le dépositaire d'un vieux machin, mais aujourd'hui, euh, mon itinéraire antérieur me permet de le relier à ce que notre époque, a compris les fonctionnements humains, la psychologie individuelle, la psychologie sociale, etc. Et, et, et quand on croise les deux, on s'est dit, mais c'est génial, parce que là, euh, ce sont des petites graines euh, qui sont semées, à, qui voudra bien euh, les prendre, euh, pour pouvoir nous dire, mais voilà, je fais partie d'une longue lignée, euh, et, et à charge pour moi, de, de soit de perpétrer leurs travaux, de les partager, ou de moi-même me mettre en chemin en suivant les petits cailloux blancs qui nous ont laissés sur la route. Quoi. Mmh. Voilà, oui, des, des temps les plus anciens jusqu'à aujourd'hui, euh, des alignements là aussi dans le temps et dans l'espace qui nous amènent, euh, qui m'ont envie en tout cas symboliquement de nous emmener dans une certaine direction. C'est intéressant ce mot alignement puisque je, ce que je découvre démarre d'un certain nombre d'alignements euh, qui sont donc encore aujourd'hui poursuivis par des présidents plus modernes, euh, mais le cheminement individuel passe par se réaligner. Mmh. Donc euh, oui, tout ça, ce sont des affaires d'alignement, mais aussi bien sur l'ensemble de la France qu'en nous-mêmes. quoi. Voilà. Et, et ce qu'on évoquait au départ avec d'un côté le féminin, euh, le divin, le masculin, bah, voilà. comment réaligner tout ça pour que ça forme une harmonie Mais Sachant que sur la carte, tout y est, il mm -hmm. y a un axe central, mm -hmm. et c'est quand on réunit les, les opposés, que cet axe, qu'on peut grandir sur cet axe central-là, et c'est ça se réaligner. Et, et d'où l'intérêt après de rentrer dans la symbolique de chacun des endroits, de bien comprendre les liens entre eux, parce que quand on rentre dedans, quelque chose d'assez intuitif se dit mais, « mais, mais, mais bien sûr Évidemment, mais là, je suis passé là, il m'est arrivé ça, mais ça signifie que j'ai fait une partie d'un apprentissage par cette expérience-là, et en allant ailleurs, c'est une autre partie d'apprentissage, je relis les deux pièces du puzzle, et puis, ah, ben voilà, ça fait une harmonie. Et, et, et, et voilà, une anecdote hallucinante, j'ai fait notamment en voiture les 1000 km qui vont de l'extrémité bretonne à l'extrémité alsacienne, et vraiment, je fais toutes les petites routes le plus près possible de, de cette ligne. Et donc, on démarre d'un endroit qui s'appelle l'eau Christ, et d'une plage qui s'appelle Porceliogran, le port de la lumière. Et de l'autre côté, on arrive dans un village qui s'appelle Motern, la mer, qui était entièrement matra à des selles de toutes les eaux. Et de l'autre côté, Porceliogran, c'est le port de Luc, le dieu, le dieu sel, le, du deux gaulois important, le dieu de la lumière. Et donc, je fais ces 1000 kilomètres entre le dieu de la lumière masculin, Matra, la déesse des eaux. Euh, je passe par Paris, etc., par Saint-Michel, par Saint-Jean. Et là, donc, je suis tout content, j'ai fait mes 1000 km, devant moi, il y a le Rhin. Et qu'est-ce que j'entends Un moteur diesel, donc ça va ok, un peu de pollution, mais le nom de la péniche qui passe sur le fleuve s'appelle Harmonie. <rire> <rire> ouais, ben voilà le sens donc, de tout ce, ce, travail, tout ce travail. Exactement le sens de ce travail, tout à fait. Et tu parlais de Paris, il y a eu ce grand événement de l'incendie de, de Notre-Dame de Paris. Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots sur ce que tu as compris de ce symbole et de ce que cet incendie <coughs> peut signifier, représenter Est-ce qu'il y a de la magie là-dedans voilà, ah, <rire> Il y a des choses qu'on peut dire, d'autres qu'on ne peut pas dire. Euh, J'ai évidemment mes hypothèses. Euh, ce qui est amusant, euh, après chacun en tirera les conséquences qu'il veut, mais euh, récemment, euh, en retravaillant justement sur euh, les travaux de François Mitterrand à Paris, donc voilà, pourquoi met-il la pyramide du Louvre, euh, la pyramide inversée, il y a une pyramide inversée également, euh, l'arche de la Défense, euh, euh, donc tout ça a un sens. François Hollande a rajouté un peu plus tard le musée de la Shoah, Hein, et toutes ces choses-là sont alignées. Hein. Donc l'axe historique de Paris qui a commencé déjà il y a très longtemps, puisque euh, ça a débuté euh, au XVe siècle au XVIe siècle, si je me souviens bien, et euh, par contre ça a été prolongé euh, au fur et à mesure des époques par les gouvernants toujours. Hein. Et Napoléon a mis son grain de sel, euh, Mitterrand met son grain de sel, Louis-Philippe met son grain de sel avec l'obélisque, ben, voilà, chacun à un moment rajoute à, cette, à ce qu'on appelle l'axe historique de Paris, et euh, donc, pour revenir à Notre-Dame, qui n'est pas sur l'axe historique de Paris, euh, mais cette découverte intéressante que j'ai faite, je m'intéresse toujours à ces lignes subtiles, ces lignes cachées, qui peuvent avoir sens ou pas sens, hein, mais, et euh, voilà, je suis tombé sur une vidéo qui évoquait les travaux de François Mitterrand, mais contrairement à ce youtubeur moderne, moi j'avais des livres et des vidéos antérieures, qui allaient bien plus loin. Et euh, qui expliquait en fait, le sens ésotérique, le sens caché de, de, des travaux de Mitterrand, euh, qui permettait d'ailleurs d'être relié à, à d'autres anciens monarques précédents. Et euh, elle me dit tiens, euh, j'avais déjà repéré hein, la place de l'obélisque dans ce, ce système-là, l'obélisque qui a une symbolique masculine évidente, hein, et je me suis dit mais tiens, puisque Mitterrand était quand même très axé sur l'Égypte, euh, en plus, euh, j'ai appris en cherchant autour de tout ça que deux trois semaines avant sa mort, il a choisi d'aller faire un séjour à Aswan, en Égypte, face à l'île d'éléphantine. Ce qui n'est pas du tout un hasard, parce que cette île d'éléphantine, dans un certain nombre de légendes, il est dit que l'arche d'Alliance y a été déposée pendant 400 ans. Or, celui qui fait construire l'Arche de la Défense à Paris va, juste un peu avant sa mort, il sait qu'il va mourir bientôt, va à cet endroit où on dit que l'Arche d'Alliance a été déposée. Compte tenu du fait qu'il nous ajoute une pyramide au Louvre, une petite pyramide inversée avant, appelée le Sphinx, hein, François Mitterrand, donc il y a un lien avec l'Égypte, évident. Et donc, il me dit, tiens, c'est amusant, je vais partir de l'Obélisque, je vais tracer une ligne, jusqu'à l'endroit d'où il vient. On sait d'où il vient, c'est l'obélisque du temple d'Amon à Luxor. D'ailleurs, la France aurait dû avoir les deux, et pour des raisons de transport, etc., il n'y en a qu'un qui est arrivé, donc le second on est encore là-bas. Eh bien, si on trace une ligne entre ces deux obélistes, celui qui est à Paris maintenant et celui qui est resté à Luxor, qui était le voisin à quelques mètres près, eh bien, cette ligne passe très exactement entre les deux tours de, de Notre-Dame, et elle coupe la toiture de Notre-Dame en deux. Ouais. Donc c'est assez amusant. Et ce qui est encore plus amusant, c'est que quand on transforme le kilométrage entre ces deux points, bon, je ne l'ai plus de mémoire, 3400 je n'ai plus le chiffre en kilomètres, mais on peut faire une, une translation des kilomètres en degrés, de, la, sphère, la Terre étant sphérique, il y a un certain donc ça fait 360 degrés, et donc par le calcul de la transformation des kilomètres en degrés, cette distance fait exactement 33 degrés. C'est un chiffre qui ne parle que aux ésotéristes chevronnés, mais 33 c'est l'âge du Christ, l'âge de la mort du Christ qui, sans doute, pas réel, mais qui correspond à une signification ésotérique particulière. Et donc, il est amusant de constater que, ça correspond aussi au plus haut degré d'initiation maçonnique. Mmh. Je ne dis absolument rien contre les francs-maçons, parce que, comme dans n'importe quel organisme, il y en a des lumineux et d'autres plus sombres, et chacun a ses propres intérêts. Donc, Notre-Dame, se retrouvant euh, coupée en deux par l'axe des, des égyptiens, on va dire, sur Paris, et autre chose intéressante, je viens de parler il y a quelques instants de l'île d'Éléphantine, où aurait séjourné l'Arche d'Alliance. Eh bien, elle a séjourné sur son long périple entre la Terre Sainte, donc Israël aujourd'hui, donc le temple de Salomon, et l'Éthiopie. L'Éthiopie, la Libéla. Et euh, il faut savoir qu'en Éthiopie, à la Libéla, il y a un site qu'on appelle la Jérusalem éthiopienne, et les Éthiopiens disent depuis très très très très longtemps, nous avons, nous, chez nous, en Éthiopie, l'Arche d'Alliance. Il y a même un, un prêtre éthiopien qui est chargé d'être le gardien de l'Arche d'Alliance. Alors personne n'a le droit de l'avoir, mais euh, c'est des siècles qu'ils disent, nous l'avons. Et ils le disent toujours. Et, euh, et donc, dans ceux qui travaillent, euh, qui recherchent un petit peu sur ces faits-là, ils imaginent que, en fait, c'est le fils euh, du roi Salomon et de la reine de Saba, qui s'appellerait Ménélique, qui à un moment donc, se sont séparés, la reine de Saba est repartie chez elle, et à un moment le fils a voulu rejoindre son père, enfin connaître son père. La rencontre ne s'est pas bien passée, dit-on, et Ménélique, pour se venger, est reparti chez lui en Éthiopie, en emportant l'Arche de l'Alliance, donc le bien le plus précieux du temple de Salomon, son père. Et donc c'est d'ailleurs ce qui expliquerait que dans les textes bibliques, en fait, on ne parle plus du tout de l'Arche d'Alliance après le règne de Salomon. Ce qui laisse imaginer qu'effectivement, euh, cette histoire n'est pas impossible. Et donc là, on fait le lien, puisque se serait arrêté euh, sur l'île d'Éléphantine, fait construire un temple qui était exactement l'imitation du temple de Salomon, et à partir de là, 400 ans plus tard, les relations avec l'Égypte et l'Éthiopie étaient plus bonnes, l'Arche d'Alliance est partie en Éthiopie. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'un mois avant l'incendie de Notre-Dame de Paris, ou un mois après, un des deux en tout cas, le président de la République française actuelle, Emmanuel Macron, est allé à la Libella, le lieu auquel l'arche d'Alliance est arrivé, pour financer les travaux de réfection et d'entretien des églises de ce lieu-là. Donc on peut se demander, mais quel est le rapport avec tout ça Pourquoi la République française va donner de l'argent pour entretenir des lieux religieux, qui ont certes une histoire après, on peut aller plus loin, parce qu'on sait que ce sont probablement les Templiers qui ont fait construire ces lieux-là, donc des Francs. Et donc la France peut se sentir historiquement responsable d'eux. Et alors, revenons à nos jours. On se rend compte que toutes ces pièces de puzzle peuvent faire sens. Pourquoi nous avons le même président qui donne de l'argent pour entretenir des églises à la Liby là Pourquoi un mois plus tard, Notre-Dame brûle et il va falloir la reconstruire donc il y a toute la thématique de la reconstruction du temple, mmh. et, et à cet endroit-là, les templiers, donc quand je parle reconstruction du temple, on peut parler de pierre, mais peut-être peut-on parler de la reconstruction d'un ordre, mmh. qui serait l'ordre du temple. Alors, là je donne beaucoup d'éléments un peu épars, mais euh, on peut très très facilement les relier entre eux et se dire là, mais l'histoire ancienne,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 mais ça tombe à pic dans une certaine symbolique. Quoi. Mmh. Donc, ça peut très bien être le hasard, le hasard fait bien les choses parfois, est-il dit hein, mmh. Reconstruction du temple et d'un certain ordre Tu peux être un peu plus explicite là-dessus ah. <coughs> Très bonne question. Au fur et à mesure de mes découvertes sur cet ordre-là, que je ne connaissais pas hein, avant, euh, il y a quelques années, quoi, que je me suis intéressé à la question, j'ai donc lu énormément de choses, et dans ce que j'ai pu lire, il y a quelques ésotéristes qui ont cette interprétation très intéressante. Mais en fait, nous sommes nous en ce moment à la nécessité de construire le troisième temple, c'est ce que disent les juifs aussi, sauf qu'elles euh, ne le voient pas comme un temple de pierre. Ce que ces gens-là disent, le temple de pierre c'est le premier, donc que ce soit le temple de Salomon. Que ce soit le second qu'on nomme le temple d'Hérode, dont on a les ruines aujourd'hui à Jérusalem, ça ce sont des temples de pierre. Et ce que ces ésotéristes-là disent, vous pouvez construire un troisième temple en pierre à Jérusalem, à la, sur la place des Mosquées, etc., ça ne restera qu'un temple de pierre, donc le temple de la matérialité. Et donc, quand on le prend sur un plan symbolique, sur un plan ésotérique, on pourra même faire 12-15 temples 15 temples, ça restera que le temple du premier niveau de développement, mmh. la matière. L'ordre du Temple, c'est une organisation, c'est un ordre monastique qui a implanté des commanderies, des fermes, des exploitations. Donc on n'est plus dans quelque chose d'institutionnel, d'organisationnel. Et ce qu'ils ont dessiné sur la France correspond à un verset de l'Apocalypse de Saint Jean. C'est le, le Temple de la Jérusalem nouvelle, celle qui descend du ciel, tel que l'Apocalypse de Saint Jean l'écrit. Eh bien, il n'y aura ni pierre ni temple. Raison pour laquelle les dessins qu'ont fait les Templiers sur la France ne passent pas dans des églises, hein, ils passent dans des lieux dits, dans des, les noms des propriétés, les noms des villages. Mais ça reste la Jérusalem céleste telle que les Templiers l'ont imaginée. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que la France est donc euh, symbolique de la Jérusalem qui descend du ciel. Et que l'ordre du Temple est cet ordre qui a magiquement marqué la France de ce rôle-là. Et euh, donc aujourd'hui, la fonction de nos générations, c'est de passer au troisième temple, qui n'est plus ni celui de la matière, temple de pierre, ni celui organisationnel, euh, et un peu économique et militaire, comme l'était l'ordre du temple, mais le temple de la spiritualité, le temple de l'esprit. Donc on a corps, psyché, pneuma, l'esprit. Mm. Le boulot de notre génération, c'est de créer ce temple de l'esprit mm. qui ne passe pas par la pierre et qui ne passe pas forcément par des organisations politiques. Et là encore, où l'histoire des Templiers est intéressante, c'est que certes c'est un ordre qui a eu des fonctions politiques, économiques, mais c'était un ordre qui fonctionnait en réseau. C'est des petites communautés implantées un peu partout, chacune avec son type de travail, des, des forêts, des pêcheries, des, des exploitations agricoles, de, de céréales, de vignes, enfin peu importe. Donc c'est vraiment des, des, des communautés assez petites, mais qui fonctionnaient en réseau et qui enrichissaient globalement l'ordre. Et, et, et donc euh, ce projet-là est vraiment un projet communautaire, euh, de solidarité, d'entraide, de fraternité, parce c'est des, des frères, hein, des, des, des religieux, donc ils s'appelaient frères. Euh, et et aujourd'hui, euh, c'est peut-être ça qu'il nous faut retrouver, dans ce mode organisationnel, fonctionner en réseau, un petit groupe, mais avec une cohérence commune qui pourrait être, comme les Templiers l'avaient la dimension spirituelle. Mm. Donc voilà, c'est complexe parce qu'il y a plusieurs époques qui se chevauchent, mais on voit bien mm -hmm. euh, que tout, tout ceci peut faire sens pour aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais euh, évoquer là, euh, par rapport à cette, euh, cette quête euh, intérieure euh <rire> ben, Ce qui me vient, c'est... Euh,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 donc on peut le dire aussi aux gens d'aujourd'hui. La Jérusalem céleste, il y, a, il y en a une deuxième en Éthiopie, hein, dont on a parlé, mais le rôle de la France est d'être celle qui porte la bonne nouvelle moderne. Bon, c'est devant intégrer donc évidemment les sciences modernes également, on ne peut pas rester que dans le passé. Mais je reviens à toutes ces anecdotes, synchronicités qui ont jalonné mes découvertes, c'est qu'en fait, manifestement, ce quelque chose qui nous dépasse tous euh, a choisi de me faire vivre tout ça, comme pour euh, comme valider cette idée que euh, ouais non, mais ça ne peut pas dépendre que de toi. quoi Il y a autre chose. Tu es bien obligé d'admettre que tout ce qui t'arrive euh, ne peut pas être un hasard et que tu découvres tout ça parce qu'on euh, te le laisse découvrir. Après, je fais l'effort, je cherche, je réfléchis, je passe des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures, je vais partout sur les endroits. Mais à chaque fois, il y a des rencontres totalement improbables qui me démontrent que bah, oui je ne suis que un petit grain de sable dans un truc qui me dépasse totalement, quoi. et donc je n'ai pas forcément toutes les clés, évidemment. Mais, mais en ce sens, je ne peux que témoigner de ça pour inciter ceux qui m'entendent à dire, bon, est-ce qu'il est complètement fou ou est-ce qu'il y a vraiment un truc tout à fait incroyable et étonnant qui pourrait, qui pourrait arriver mmh. à celui qui est en train d'écouter. Mmh. Mmh. Merci beaucoup en tout cas, et puis ben, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, il y a tout un tas de vidéos sur ta chaîne YouTube qui peuvent être consultés. Et... Sans oublier les livres, évidemment. Évidemment. <rire> <rire> que l'on trouve où, d'ailleurs Exclusivement sur Internet, parce ouais. que je suis auto-édité, donc euh, comme je vis de façon nomade dans ouais. un van, je ne peux pas stocker, je ne peux pas envoyer tout ça. Donc, euh, sur Internet, en passant par mon site Internet, on tombe sur les endroits possibles pour le commander, soit Amazon, soit la FNAC. Très bien.